Bienvenue dans le module 1 et dans le module 1, dans la première étape du module 1, nous allons voir vos 7 mauvaises réactions quand votre enfant exprime ce qu'il ressent. Alors pourquoi devez-vous bien connaître ces 7 mauvaises réactions que vous avez probablement quand votre enfant tente d'exprimer ce qu'il ressent Réponse, pour mieux les identifier si vous ne faites pas ça, vous êtes condamné à répéter systématiquement les mêmes erreurs qui provoquent parfois des crises de la part de votre enfant. En revanche, si vous connaissez ces sept mauvaises réactions, vous serez en mesure de les réfréner. Ce qui vous permettra de mieux communiquer avec votre enfant et d'éviter de provoquer des crises. Votre enfant ressent des choses, beaucoup, et parfois il tente de les exprimer. Quand votre enfant s'exprime, vous avez tendance, bien malgré vous, à réagir de façon inappropriée. Ce qui ne permet pas à votre enfant de se sentir véritablement entendu et compris, au contraire. Et cela peut générer chez lui de la frustration. En identifiant ces sept mauvaises réactions, vous pourrez éviter d'être responsable de cette frustration. Alors quelles sont vos sept mauvaises réactions quand votre enfant exprime ce qu'il ressent Nier ou minimiser ses sentiments. Prendre la défense de la personne qu'il a éventuellement contrarié ou blessé, Lui donner des conseils. Lui poser des questions. Jouer les psychanalystes. Faire le philosophe. Le prendre en pitié. Nous entrerons en détail plus tard euh, dans cette formation sur ce qu'il faut faire à la place de tout ça. Mais je peux d'ores et déjà vous dévoiler que la seule réaction à avoir est l'empathie. Nous verrons dans les prochains modules comment vous pouvez tendre une oreille empathique à votre enfant. Mais avant, pour mieux prendre conscience de ces sept mauvaises réactions quand votre enfant exprime ce qu'il ressent, c'est l'objectif de ce module, je vous propose un petit exercice très simple. Alors, C'est un exercice conçu pour les femmes, mais les hommes peuvent le faire également avec un petit peu d'imagination. Téléchargez maintenant et imprimez le PDF correspondant en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Et faites l'exercice proposé. Faites-le consciencieusement. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite du module 1.